Mais tu sais, là, c'était urgent. Je suis désolé. Euh... Je suis désolé à tous ceux qui me diront Oh, vas-y, je t'ai pas occupé plus que Clémentine pendant 5 minutes. C'est vrai, elle est jeune. Mais. Euh... Duck. Yeah, je sais, j'aurais dû lui parler. J'aurais dû lui parler, ouais. J'espère que ça va pas entacher nos relations, au moins. Je pense que j'ai une relation paternelle avec elle, hein. Non, c'est ce que je voulais essayer de lui dire. Attends. le ne peut pas lui permettre de devenir de ces choses. Mais, qu'est-ce qu'il ne fait pas Kenny, je I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn is foolish. But no. There's <coughs> come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. C'est la bonne solution. Mais pour so Clementine ne devienne pas voir. Vous, donnez-nous un moment pour dire revoir, Bien sûr. Putain. J'ai parlé à Clémentine, forcément. Hein, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne le reverra plus, à mon avis. C'est très ambigu, hein. ambigu pour tout le monde. Pour euh, Ken, pour euh, euh, Clémentine. Ben, je vais dire la vérité. Hein. Euh, Duck est en train de mourir. Tu dis rien du tout à mon vouloir. Je la brosse de souffrance. C'est dur, mais faut lui dire. Hein. Non Qu'est-ce qui s'est passé Cat Cat Catcha Non non Kenny je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Je te dis que je vais le faire. Kenny, Kenny, Kenny, Kenny, fais pas comme Je vais le faire. Non, non, non, non, non, merde, merde, merde, merde, merde, non, pourquoi je dis ça Non non non non non non non Non, non, non, non, non, non, merde, Et devenir fou Mais non, pourquoi je dis ça Non, non, non. Il va pas y arriver! C'est son fils, putain! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Kini Kini, Kini, Kenny, Kenny. C'est J'aurais pas, pas dû faire ça. Putain. Pourquoi j'ai fait cette connerie Après, il va dire que c'est ma faute. Non, non. C'est pas ça, mais... Putain. Putain. Je fait une connerie en faisant ça C'est parce que... Je pense pas, qu'en tant que parent... Attends, je vais laisser le train passer... Je pense pas, qu'en tant que parent, t es, t es capable de même... Je poserai la question à ma mère, à euh, euh, mon père... Est-ce que si euh, j'étais contaminé, est-ce qu'on me tuerait Ou si. Qu'est-ce qui se passerait oui. okay. Tu sais, je vais ouvrir là, il lui a dit quoi là Euh, pourquoi tu as dit ça à ma fille pourquoi tu as dit ça à ma fille. pas de raison dire ma fille Quoi Je ne sais pas beaucoup de plan. We get to Savannah and then what? If this kid moved forward. Oh well then, you do have it all figured out. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. If it were, you gotta prepare. A l'enseignement to une arme, et pour un crime, il a coupé cette hair. P'tit me? Comme une Mais non, mais non, mais non. Elle n'est pas jeune. Pas plus. considérer <cười> une personne vivante. C'est ça. Tu es vivant ou tu pas. Tu n'es pas petit, tu n'es pas une pas un Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Cause like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. C'est pas faux ce qu'il dit, mais. Mmh. Non, mais c'est pas con ce Les cheveux, euh, bon, je comprends pas. Euh, euh, tu as de la famille? T'as pas 14 ans. Hein. <rire> mmh. Ils Non. sont ronds. Non, non, mais. Non. <rire> Est-ce que, tu... ouais, est que tu vois ce que tu vas, toi? Mm. Oui, Je veux dire quand on arrive à J'ai quelques idées. quand on arrive moi. J'aurais dû le faire Je vais parler à Kenny Qui ne doit pas se sentir bien à propos de mon passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire <t 'en> euh, tu veux toujours trouver un bateau D'accord. Non, mais non, mais non. Euh... Est-ce Est qu'il y, y a des cartes des ici Je ne sais pas. Bah, Je juste avec là. D'accord. Je vais laisser les choses Je pense ce qui se passe quand t'arrêtes euh, le train. Je parle à Ben. Hey Ben. Hey. On est plus nombreux. Fais confiance à qui Est-ce est que tu seras capable C'est vrai que je t'avoue que je lui en veux un peu hein. Ce que bon dava Clémentine Hey Chloe Did you talk to him? I did. He had some uh, he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, faut que tu apprennes à te protéger, quelle j'en ai pourri. <rire> Et chérie, euh... ah, pardon. Um, bah après il appelle mon lapin, etc. Euh, mon chou, bon, c'était sûrement. Euh... C'est plus en Amérique que moi j'entends des surnoms comme ça parce que c'est moi les... les je sais pas si j'aimerais un surnom euh, mes enfants <rire> ah, je sais pas euh, qu'est-ce que tu penses de Chuck, penses de Chuck je, je pense que c'est quelqu'un de sensé. Je pense aussi. Faut que tu apprennes à protéger. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. The aim, you look right down the top through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Uh... Inspire, retiens de la respiration et tire. And then breath swimming? OK. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to Yeah, you do. Uh, vise à gauche. Et un peu plus bas. Ah, euh... ne bouge pas. Et vise un plus en haut. Ok. Vise à droite. <rire> <rire> Allez. Déjà, on va voir où est-ce qu'elle vise. Donc il est là. Euh, vise à droite. Et euh, vise plus haut. Ah. Donc, vise à gauche. Et, euh, ne bouge pas. Yeah Encore Un moment, Il faut qu'elle arrive du premier coup. Donc, il faut d'abord que je vois... Oui Yeah you did. Oui, tu l'as fait. Good job I en train de breath. Mmh. Je pense que c'est important de lui apprendre à, à se protéger. Euh, le sac à dos Je l'ai proposé euh, dans un coup de cheveux. Salut, hey Clint. Salut. So Donc, tu ne vas probablement pas like être ça. Oh non. Qu'est-ce qui se passe N'importe quoi. Nous devons parler de ton hauteur. Ce n'est pas safe. Ce n'est pas bon. Quoi? Vous Tu dis que ça sent Parce que ça sent. C'est un peu. Tu te souviens quand Andy St. John l'a appris et j'ai un Yeah. Oui. Well, ça could happen again. Et si c'est un walker, nous devons le couper. juste un trim, c'est Je dois le couper short pour que ça ne can't pas grabbed. Okay. On va okay. couper le cheveu direct. que nous <laughs> faisons <laughs> ça Je pense pas. Bah réfléchis ton après hein parce que moi j'ai jamais coupé des cheveux Bien sûr oh, comment ça peut être Je vais se comme un maintenant Mmh, non, c'est toujours mal de tuer. it's different. You do it now to protect yourself and to protect me. I was sent to jail. Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay, I think I'm about done. I can probably tan these pieces back with Here, I have some hair thingies. You do? Uh, yeah, Lily gave them to me for sleeping. Ok C'est lui qui l'a donné Non, présent pas C'est très, c'est très, très mignon je trouve Après c'est vrai que sa première coupe était cool mais celle là elle est, elle est bien aussi hein. Ok, donc... Euh C'est un cinquième whisky. Donc je vais lui apporter, parce que je pense qu'il a eu quand même un... Un dur passé. Et... Euh, voilà. Est-ce que tu veux m'émouler le whisky Peut-être à... Comment à Ken. Mais lui, il a de toute sa famille, c'est horrible. D'ailleurs, je n'ai pas compris si sa femme s'est suicidée ou euh, si c'est lui qui en vouant protéger son fils. Je vais ça, si bien, merci. No, Ok, je te dis quoi Bah je vais proposer à Ken Je vais dire, je trouvais du whisky Est Ce que tu veux euh, Chuck, faut savoir si tu veux à boire Ouais je pense qu'il va discuter du coup avec du coup là je vais prendre la carte vu que comme je l'ai proposé tout à l'heure et rien. Voilà. voilà comme je l'ai proposé tout à l'heure je vais prendre la carte It was Huh? c'est pas pour autant que je vais me fâcher avec lui hein. Oh non. Jesus ben. Ils ont dit mais non, mais si on peut lui faire confiance, mais. Mais pourquoi il s'énervait avec lui? Mais non, mais je comprends pas. Euh. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici C'est déplacé. Mais putain, fais chier. C'est... Ah. Ah. Je, je, je vais refaire une partie de mon côté. Je vais dire c'était lui. Gonna do when we get there. They don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. Mm. The thing is, you and I—we're a team, you know. And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. <laughs> Good. Hmm. No. <laughs> best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah and my parents were in Savannah. Je but... No. I don't care about safety. I care about finding them. Um... On les cherchera ensuite okay. le bateau. Really? Yes. Of course. I'm sorry. Let's look at the map if we can figure out where they were. We can start there. Okay, let's Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. We're gonna to want to look for a boat here. imagine. And from there we've got all the Savannah to the southwest of us. we've got a good chuck us over here. Be They always stand in the same place when they go there. It's uh very don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. Ça prend rafraîchir au fait qu'elle est morte, sa mère. Mmh. d'accord. Marsh House. Eh ben, écoute, on va s'y rendre. Attends. Oui bah. Ben. Bien sûr. Ah, peu de soucis. C'est tout le temps la SNCF là, putain. On est toujours des retards. Qu'est-ce <rire> qu'il se passe? On aurait pété cette vitre hein, pour qu'on soit plus tranquille. Parce que comme ça, il ne voit rien. Oh là là. On, faire? On, on peut pas foncer dedans en plus hein. stupide Ben. I'm just saying. I don't know. I got much experience with y'all's fortitude but we could probably deal with that. We got a goddamn un train. Une chose not full of milk, Charles. gas diesel. Something that's gonna You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This. Yo, you keep screaming like that comme you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Uh, non, on est gentils. No, we're friendly. Put your ce down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Oh, mais t'inquiète pas. Faut qu'on fasse confiance à de nouveaux gens. Puis le groupe, euh, c'est plus un groupe hein, maintenant. Mais je j'ai pas envie non plus que Ben se suicide. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse gaffe parce que Ben euh, il j'ai pas je sais pas que de la merde hein. Vous better devriez pas murderers ou thieves C'est Un groupe de gars, c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que vous pensez que nous avons besoin. Nous allons bien. Pour l'instant quest quand... Hey mec, je suis Omid. Omid. Omid et Qu'est-ce Oh man. Euh, Des gens ne sauraient pas trop ici want to help us out we could use some able bodies and yeah we, we really need some help. What's in it? Oh shit God damn you guys have a kid What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit what's your name? Clementine Oh so he gets to swear oh, this is great See things are looking up. You're not her dad. you down there? C'est ça obvious? To me? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce votre histoire? Je suis en train de transférer en prison. Non, mais oh! Et yeah, cool. Mm. Euh, Kenny a perdu sa famille, Ben est jeune stupide. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, uh, four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. The train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road, alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. Je descends plutôt bien, deux hein. surtout au mid. Au mid, il a l'air sympa. C'est vide. On va regarder d'abord. Oh, c'est une porte! C'est une porte. Je vais ouvrir la porte. Oh mon dieu! Sympa, il y a des trucs sympas dedans. Une cage, ok. OK. Alors, j'ai toujours la clé avec moi. 2 There's hein. euh, ouais, no voilà. D'ailleurs, faut que je parle à Omid, Omid, etc. Que je Pas à Christine. Attends, d'abord je fais le tour. Je peux pas te parler D'accord, tu me refuses la parole. C'est clair. <rire> Allez, on va parler au groupe. D'ailleurs, euh, je sais pas s'il fallait que je dise l'histoire de Kenny, mais bon, maintenant ils savent que si... Euh, ils pètent un plomb, euh, voilà. Les gars, c'est Omeed et Krista. Pas de beaucoup d'inviennements. Comme je l'ai dit, nous pouvons utiliser des bonnes personnes. Nous voulions juste dire bonjour et dire que votre train est assez cool. Mais nous ne sommes pas en train de chercher à vous. Nous pouvons vous aider, mais nous Il est temps Nous pouvons vous aider, mais nous pouvons vous aider. C'est le temps de nous passer. Omeed et Krista vont nous aider et nous allons passer à travers ce défi tanker. Nous sommes heureux de rester autour. Nous verrons voir sur ça. You veux tanker? I'll get to know the girl for a pas if you don't Really pas Kenny. Là, je vais regarder un peu en haut. Euh... Alors, <rire> on va se débarrasser du faire ailleurs. Ça m'a tué ça. Hein. Je. On va se débarrasser du ravitailleur. C'est c'est débile ça. Quand as-tu quitté la Californie? the road for a while and then you know our cat is notre chat va nous faire la gueule quand vous avez tenu jusque là dangerously normal krista doesn't let us join groups and i'm a fucking scrap i got the feeling she takes care of you please i've saved her de hundreds tens sometimes <rire> Bien sûr. Alors Les enfants, vous verrez ça en français. Comment on appelle ça Kenny, il déprime quand même. Mais hein. je savais que j'aurais dû euh, le tuer. Et on devrait la péter cette veille. C'est pas possible. Got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank God. We need someone. Anyone. To come along and, and exterminate them or something. Get used to them. I don't think they're going anywhere anytime soon. Well their numbers keep going up. And ours. I'm telling you, Lee, if they ever get a hold of me. I punch ticket. Punch ticket. Simplement, je comprends. Non, mais non mais non, mais je, je suis d'accord. <rire> ne te laisse pas attraper. C'est génial, c mais vas-y, vas-y. Ouais and i hope we won't have any more trouble out of you i promise mais pourquoi il est suspicieux avec lui hum, tu viens d'où san francisco jeez long way from home i blame the one in there he wanted the great american road trip got a little more than he est for huh who the hell is into civil war history anyway other than old white guys <laughs> wonderful euh Ouais. Non mais c'est très je c'est c'est pas un, un truc qui m'a m'en intéressé mais c'est très intéressant comme truc. Attention, c'est un, une super tireuse. Euh vous, vous, vous, vous, vous disputez à propos de quoi Commençons d'avoir ça le discernement. D'accord. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. Okay. If you gonna be around for a while, it'd be good to know what baggage you got. And maybe we won't be around for a while. Look on. Careful. She's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Nice. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il peut y avoir un zombie. Hein. Donc euh, petit moment cool avec la guitare. Ah, faut que j'ai le crône à côté de moi. Attendez. Somebody mmh. was doing some <rire> painting. Mhm. Somebody was doing a lot of painting. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily, it's locked. We'll get better at working together. On vient le Non, on va, va directement là. Le... Mhm. Je vais une clé Ah Monsieur hmm. Ah d'accord, ok, fallait faire ça J'avais pas compris, allez c'est parti Ok, je peux voir. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'en peux si tu peux. Qu'est-ce qu'il y a de ensemble? Si il n'y a pas de walkers dans le monde, tu seras bien. C'est trop fort pour falloir. Mais qu'est-ce que tu penses que nous devons faire? Je pense que j'ai ouvert. Je pense que c'est ça. Mais des gens de celle-là. Je vais être là. Well, J'aurais dû dire un truc du genre, t'es intelligent toi. Okay. Uh -huh. Non, rien du tout. Très bien. On va l'eau. Let's go. Be Moi j'aurais dit. J'ai bien mon... Il devrait pas y avoir un C'est vrai que j'étais con sur ce coup là. Hein. Encore Je ne Ok. C'est quoi pour il y a une ligne, là Wow. Belle. À mon avis, elle, elle aurait eu peur, je pense, sans doute. D'accord. Ok, bah je vais essayer de regarder. Oh, heureux, Et donc, du coup, je retourne la voir. Travail d'équipe! Tu scoop. Oh Oh merde Moi Allez, allez, allez, allez, allez, Je vais remettre la clé à molette du coup pour... Euh... Bien, bien, non Clémentine Lala Is three of them. <laughs> <laughs> what? Mouse wanted to kill Yeah, it looks like. What if you hadn't? quoi? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Hmm. j' rien bah écoute euh, je t'explique j'ai bien envie de lui dire mal toi de ton cul mais pas devant Clémentine. parce que bon un cha les nice on a appris que tout c'est dangereux, faut. <rire> c'est un peu dur, hein, comment je l'ai dit, mais bon. Bon, là, c'est très réaliste. Là, je l'ai rangé dans ma poche. <rire> c'est le mec qu'on voit tout à l'heure, il commence à galérer. Puis là, je le range dans ma poche, normal. Effectivement, j'espère que le bruit n'a pas tiré d'autres zombies, des rôdeurs du coup. Mmh. Encore une fois, c'est très réaliste. Là, j'ai monté avec euh, parce que je l'ai rangé dans ma poche. Hein. Donc, voilà, non, mais il est clairement dans ma poche avec mon fusil, euh, ma clé. Euh. Je pense que ça va c'est bah, du siècle, hein, franchement. Euh. Oh, <coughs> Et hey, bim Et voilà. Je savais que ça allait servir franchement. That's crazy. Just about Oulalalala. Ah au c'est vraiment un dieu! Encore un coup et euh. Here, the portion No, but I'm gonna dangle you over that ledge The hell you are God, you're a real son of a bitch, aren't you? <laughs> and start cutting <laughs> Mac. Mac. Voilà. Ce départ en vitesse, ça va, ça va. 7 7 7 Vite Vite Vite Vite Mais pourquoi il ne le prend pas Il est chiant Non Merde Oh, ça, j'ai eu... J'ai eu un stress mais Omid, à vous Christina, elle est plus forte que Omid, hein. je suis désolé, Omid, il y aurait pas arrivé. Mais je voulais pas faire mon connard, moi. On fallait le pousser, très bien. Très bien, on fallait le pousser, ok Ok, alors, What's News hmm? Un dessin. C'est elle avec euh, son chapeau C'était pas elle avec son jabot, c'était Ah. Putain, to... c'est clair. Tu t'en sortiras. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Whoa? Well? Le vieux là Enfin le clochard, je someone knows where we're headed. Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy le vieux, là enfin, le clochard, je At the river you want to get on a boat you want to wait around till the walkers figure out we're here we need to focus on finding the boat right now like we talked about on the train I don't know how much longer he can keep on like this if his leg gets any worse we're gonna have to carry him or leave him if I were you I'd get out of the street now who the hell is this answer me damn it c'est son père C'est son père Je suis sûr c'est son père Ok Alors as-tu tiré sur euh, la fille dans la rue Mais ben non As-tu abonné Lily 42%. Ouais, je comprends. Je comprends. Non, je. Oui. Je comprends. Euh... As-tu battu Kenny Si euh... tu battu avec Kenny, non. Bah ok. Euh... As-tu tiré sur Duck? Oui, ça, c'était une erreur. Fallait pas, le. tuer. Es... As-tu aidé au mid 150%. Ok. Bon, ok, bah à peu près euh, équitable. Non mais. Ouais, ok, je vois, je vois, je vois. Bah écoutez, euh, Omid, je le sens bien, mais Christina, putain, c'est... C'est une... Hein, Comprenez-moi, euh, bah aussi, elle sait pas me... Elle, à mon avis, Omid dit, ouais, vas-y, euh, euh, ils ont une fille, etc. Mais à mon Dieu, elle, elle va être protectrice avec euh, Clémentine, faut que je fasse... Oui. donc, Je vais prendre du recul vis-à-vis -vis de ça. De toute façon, je vais pas tourner tout de suite. Là, je vais... Je vais euh, faire l'épisode euh, 2, etc. Comme ça, en plus, là, vous aurez euh, pas mal d'épisodes. De toute façon, moi, je pense que j'aurai tout rec. Euh, peut-être que j'aurai euh, l'épisode 1 de poster d'ici là, mais je verrai combien d'épisodes ça fait à peu près avant de, de, post de finir euh, de faire l'épisode 4. en enfin, faire le chapitre 4, pardon. Je pas, on verra bien. Et puis, euh, peut-être que je ferai d'ailleurs euh, le DLC que, je, veux que ça... je sais pas ce que c'est. Je verrai bien. Euh, parce que ça, ça me dit trop, j'adore, franchement, c'est vachement sympa. Euh, j'adore ce, ce principe de série où bah, tu, tu fais des choix, etc. Parce qu'en plus, comme ça, bah, je, je me rapproche vraiment des personnages, pas que dans un jeu vidéo où tu sais, t'as vraiment encadré. Bon, c'est vrai que là, il y a certains moments où je me dis, putain, merde, je peux pas passer là, c'est un putain mur invisible, ça fait chier. Euh, mais c'est pas grave. On... On passe à côté de ça, euh, si, si, comme j'arrive à passer à côté de ça, derrière, comme je change vraiment l'histoire, comme je change énormément l'histoire, je c'est magnifique, franchement, ouais. alors du coup, euh, voilà, et sinon, il y en a qui ont, donc, voilà, je, je, je vous dis à la prochaine, donc, Chao euh, chavail